Étape 1. Commencez par faire une tresse française de droite à gauche. Si vous avez les cheveux très dégradés comme ceux de Laurence, je vous conseille d'attacher votre tresse une fois rendue de l'autre côté au niveau de la nuque. Avant de continuer, séparer une section de cheveux du reste, nous utiliserons celle-ci pour faire la torsade. Étape 2. Commencez par faire une tresse normale pour environ un pouce, puis vous allez séparer une petite mèche au centre de la branche de droite et vous allez continuer à tresser en répétant cette étape. Étape 3. Prenez la section de cheveux que vous avez laissée de côté, puis séparez-la en deux. Commencez à torsader les mèches dans le même sens. Commencez maintenant à les enrouler dans le sens opposé. Étape 4. Ajoutez maintenant les petites mèches du centre à votre torsade.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 Étape 5. Tirez délicatement sur les côtés de votre tresse pour qu'elle paraisse plus large. Voilà! La coiffure est maintenant terminée. N'oubliez pas de regarder l'autre vidéo afin de savoir comment recréer le maquillage de Laurence. Merci d'avoir regardé et cliquez ici pour voir le reste de la série. Bon bal!